Ah bah oui, belle manette, belle manette oui. Ok, ok. je te suis je, je, oh, je pas je les couilles, hein. je... hey. Alors. J'étais à. Eh hey, Trifa, t'as vu ce qu'on leur a mis qu'une merde ouais c'est vrai <gasps> non non mais c'est qui ce mec <laughs> <laughs> <laughs> <coughs> On va sortir la calèche. Qu'est-ce que tu veux à me tirer dans le dos C'est comme ça qu'on fait un spray. Je vais te mettre un coup de crosse de shotgun dans le pif. Recrache ton chien. Ça va trop vite, ça va Cette fois-ci, il est au même niveau que moi cest à qu'il est descendu. Le petit rebond, l'ignissable, le noscope. Oh, fuck off. Oh, fucking no. Fuck you, Vas-y, fous la dans le cul <rire> Je m'occupe peux... du, du mec à l'intérieur Eh, hey Il y a des mecs derrière moi du coup... Comment ça Il y a une team en dessous de moi aussi Merde <rire> J'ai <Je suis> sauté Il <rire> euh, y a Dems qui, qui s'est fait fumer par... Euh... Il dit, nahui, il dit ah, Jesus! Tu <rire> je serai... je veux y jouer là-bas en bas? Honnêtement, je pense que j'ai juste tenté un couteau. Temps, je l'ai mis. Je, la je, la est... je viens de tuer un breton, un breton. <rire> J'en ai vu des gens sur moi. Hein. Oh j'en ai eu plein le cul sans déconner. Ix la Surprise motherfucker <rire> <rire> Quel jeu de putain. Ta gueule J'ai rien dit Ah bah ça fait une Drexma Volkswagen Das Auto Wesh oh, c'est bon plus aucun problème sur les mecs qui tombent sur les hauteurs maintenant qu'on a les répulsives Sur le mec qui tombe sur la hauteur tu te dis ok bro Oh what a shot What the shot bro Ah! <laughs>